Bienvenue sur ma chaîne YouTube Marketing Info. Ici, on parle de business en ligne. Si vous voulez construire votre business en ligne, si vous voulez le développer, c'est l'endroit où il faut être. Ici, on n'est pas que dans le blabla, on crée ensemble. Chaque lundi et mardi, j'ai des lives à 10h où on, on parle de stratégie marketing, où on crée des choses. Donc, on crée des sites web, on crée des tunnels de vente. Um, on parle de, de, de stratégie marketing et tout ce qui peut faire évoluer votre business. Par exemple, ça, ce que vous voyez là, c'est un exemple de site que que, que, que que je crée sur les sur les lives hein, les lundis et les, et les mardis, d'accord Vous voyez tout ce qui est créé, tout ce qui est créé euh, dans les lives, hein, vous pouvez l'utiliser pour votre business gratuitement, sans rien me payer, je le mets à votre disposition gratuitement. Euh, de, de manière à ce que vous puissiez euh, développer votre business avec ok donc je vous montre étape par étape comment vous pouvez créer vos outils pour développer votre business en ligne abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve dans les lives ciao ciao